En France, la, la présence de charge commence par le diagnostic. Et à partir de là, vous commencez à faire ce qu'on appelle le bilan général de ce fœtus qui est à 13 e 21 Donc on va faire ce qu'on appelle une échographie de référence qui va chercher les anomalies cérébrales, cardiaques, osseuses et plusieurs anomalies qui peuvent être associées dans la 13 e 21 et une fois qu'on a terminé tout le bilan, les parents sont informés de l'état des lieux, du diagnostic de la trésorité du matin et surtout, surtout des malformations associées qui sont connues et qu'on arrive maintenant à bien rechercher. Dès lors que les parents sont informés, ils sont appelés à se prononcer sur poursuivre leur grossesse ou pas. Cette demande est transmise au CPDPN, le conseil de diagnostic prénatal régional, qui va analyser cette demande des parents et qui va donner une suite. Si les parents décident de poursuivre la grossesse, à ce moment-là, c'est un accompagnement qui se met en place dès le début du diagnostic et on préparera la naissance et on préparera la suite en fonction de l'état de l'enfant, des malformations dont il est porteur. Alors, la naissance d'un bébé 13-21 est moins difficilement supportée par les parents parce qu'ils sont préparés. À ce diagnostic et ils ont mis du temps à aller voir les associations de parents, d'autres parents dont l'enfant est porteur d'une trisomie 21 et ils se sont préparés. Mais il y a une situation un peu particulière où il n'y a pas de diagnostic antenatal parce qu'il n'y a aucun signe révélateur et là les parents malheureusement parfois se retrouvent acculés. Et, et, et parfois accepter un diagnostic à la naissance d'un bébé porteur d'une trésumée euh, 21. Quand on a ce diagnostic postnatal de trésumée 21, on essaie de respecter ce moment-là d'attachement et de lien avec, avec les parents. Et l'annonce n'est faite que 24, 48, 72 heures plus tard, parce qu'il faut laisser ce moment-là très important pour que les parents s'attachent à ce bébé qui, qui vient de naître. Mais dès lors qu'on a des questions où les parents eux-mêmes ont, ont repéré que le visage de leur enfant est évocateur, parce qu'il y a quand même des traits au niveau du visage, ils ont repéré les traits du visage de leur bébé. À ce moment-là, s'ils nous questionnent, on va leur dire la vérité. On va leur dire qu'on est comme vous dans le doute d'un diagnostic d'une 13-21 et nous avons besoin pour le confirmer de faire une prise de son cette fois-ci chez le bébé qui vient de naître et on aura la confirmation souvent très rapidement et il y a ou il n'y a pas de 13-21. Une fois l'enfant né, ben ils sont accompagnés au sein de la maternité parce qu'on sait que ces enfants-là sont un petit peu plus mous, ont du mal à téter, ont du mal à garder leur température, puis il y a d'autres prises de sang à contrôler après la naissance, notamment la thyroïde. Mais un accompagnement fait que les parents souvent supportent euh, cette prise en charge et euh, l'acceptent et adhèrent très rapidement parce qu'ils ont été préparés ou ils se préparent dès, dès, dès la naissance. Alors, nous avons la chance en France d'avoir des, des, des équipes entraînées, bien formées à la prise en charge de la du matin. Et surtout, nous avons ce qu'on appelle des camps, des structures accueillant ces bébés-là, et dans lesquelles on va trouver pédiatre, psychologue, médecin rééducateur, assistante sociale, orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute. Et toute cette prise en charge sera proposée à partir de quelques semaines, voire le fin du premier mois, deuxième mois, à ces enfants-là pour essayer d'atténuer les effets de la 13-21. On essaye toujours avec les parents de leur dire que votre enfant restera toujours porteur d'une 13-21. Le but, ce n'est pas d'effacer la 13-21, mais surtout d'atténuer ses effets et surtout essayer de donner à cet enfant une qualité de vie, une qualité de vie acceptable. Si le bébé est porteur d'une malformation cardiaque, à ce moment-là, le projet, c'est aussi de le préparer à la chirurgie qui a lieu vers 3-4 mois. Et souvent, cette chirurgie du CAV, du canal atrioventriculaire, se passe très très bien. Les résultats sont excellents en France. Le pronostic est bon et ça permet aussi d'avoir une qualité de vie tout à fait acceptable. Alors au CHU de Lille, l'accompagnement commence bien sûr de la période anténatale par une information la plus juste, la plus loyale. Et puis on essaie aussi de mettre les parents en contact avec des associations de parents d'enfants porteurs du 13e 21 Et puis on est là à la naissance pour essayer de les cocooner, de les accompagner, de les informer au plus juste de ce qui est leur bébé, de ce qu'il peut faire, de ses compétences, parce qu'il y a des enfants de 13-21 qui ont des compétences, et surtout favoriser le lien et l'attachement. Et puis après, nous avons développé une consultation à Jeanne de Flandre dédiée. Ça s'appelle la consultation des enfants porteurs de 13-21. Et les collègues pédiatres qui animent cette consultation sont formés à la prise en charge. Et puis on a tout un réseau autour de nous, parce qu'on sait que ces enfants ont besoin d'un ophtalmologue, d'un médecin ORL, d'un neuropédiatre s'il faut, d'un gastropédiatre en cas de problème nutritionnel, de rééducation. Donc on a tout un réseau des gens qui sont sensibilisés à la prise en charge de la trisomie 21. Et quand on les envoie faire des acteurs, et bien il y a beaucoup d'empathie, beaucoup parce qu'eux-mêmes ils sont sensibilisés à cette problématique. Et les parents trouvent plutôt une grande famille qui les accompagne et qui les prend en charge. D'ailleurs, c'est des enfants très très attachants, donc on met nous tout en œuvre pour les porter et les accompagner le plus loin possible.